Silence, moteur. Hollywood présente. C'est l'histoire de, de Hollywood. Hollywood. C'est l'histoire de Hollywood. C'est l'histoire de Hollywood. Comme on est des gens graves à stylet, on a décidé de faire, comme tout le monde, une histoire en dessin. Au début, il y avait Élise, Coraline, Sarah, Dimitri, Charles et Xavier. On avait tous les cheveux longs. Euh, non, sauf Domitri. Lui, il les avait très très courts. On était tous dans le même lycée, à Figec. C'est un peu plus à gauche. Un peu plus bas, ouais, c'est là. C'est un peu paumé, surtout pour ceux qui connaissent pas. À l'époque et depuis deux ans, on faisait un atelier vidéo avec notre prof de bio, Stéphane, pour les dentimes. Il avait beaucoup de barbe et toujours un sac à dos. Un gros sac à dos. Et une petite Twingo pourrie. Avec lui, on a fait nos premiers essais vidéo. D'abord des petites vidéos toutes pourries, et puis des vidéos toutes pourries, euh, toutes pourries. C'est bon, on a compris. <rire> puis on a fait des reportages, un festival de théâtre, et des courts-métrages, bien sûr. Petit à petit, on s'est dit qu'on voulait aller plus loin, et continuer longtemps cette passion. Conquérir le monde, oui, parce qu'on est ambitieux, utopiste, et surtout parce qu'on s'éclatait bien entre copains. On était jeunes, on était très motivés et on avait beaucoup d'idées. On, on a, a alors créé Hollywood Le 5 janvier 2009. On s'est rapidement activé pour participer au festival de court-métrage lycéen de Bannière de Bigorre. On a donc pris un peu de films d'estonnage, un peu de série américaine, un peu de films fantastiques. On a mélangé très fort et on a pondu non défini. On était sacrément fiers. Et là, surprise On a fini cinquième du prix public. Il y avait quand même 50 films en compétition. Oh cinquième. Oh, yeah Bref. Hollywood se lance par la suite dans d'autres projets de films. Mais petit à petit, Hollywood ne fut plus que cinq, Puis 4. Puis trois. Charles, Dimitri et Xavier. À trois, on était un peu tristes et puis euh, on avait tous les cheveux courts. Alors un jour, on s'est dit, il faut qu'on recrute. Du coup, Follywood est devenu quatre, puis cinq, puis six. Hélène, Marine, Charlotte nous ont rejoints et il y avait des cheveux longs. Et ensemble, on est redevenus heureux. Pour commencer, on a travaillé sur un premier projet tous ensemble, pour mieux se connaître et marquer le coup. On n'imaginait pas que ce projet serait finalement si important avec autant de changements, un tournage à Paris, un passage en noir et blanc absolument pas prévu, une bande son originale, et enfin, l'enjeu sort en grande pompe sur follywood.fr Désormais, c'est depuis Lille, Paris, Lyon, Clermont-Ferrand et Bagnac que Follywood crée ses prochains projets. Pour longtemps encore, nous continuons à nous produire, avec l'envie de parcourir tous les genres cinématographiques. Films d'espionnage, comédies, dessins animés, westerns, fantastiques. Nous n'arrêterons pas notre soif de découverte, d'expériences vidéo. D'ailleurs, ça commence très prochainement, avec dans quelques semaines, la sortie de Betty. Un western qui ne manquera pas de vous surprendre. Tout cela n'aurait pas été possible sans le soutien de tous ceux qui nous ont aidés nos amis, nos familles et nos mécènes. Grâce à eux et grâce à vous, nous pouvons créer ce que nous voulons librement et partager notre œuvre. Alors, mais...